J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle revue, c'est une revue qui m'a été beaucoup demandée par les futures mamans. Euh, je vous ai montré sur mon Instagram une fois que, euh, ça remonte à très longtemps, à peu près euh, 10 mois environ, avant la naissance de ma fille. Je vous ai parlé du, de la balancelle Four months. je vous ai dit que voilà, je, je, je venais de la recevoir. Et vous étiez nombreuses à me demander mon avis à propos de ce produit-là. Enfin, aujourd'hui, je trouve le temps de vous filmer cette revue. Donc, euh, c'est de la marque Four Moms et la balancelle s'appelle... Euh... Mamalu 4.0, donc c'est la dernière version de chez Four moms c'est une balancelle qui coûte 300 euros, euh, mais pourquoi ce prix là Donc euh, ce n'est pas n'importe quelle balancelle, c'est une balancelle high-tech euh, qui est connectée, que vous pouvez connecter à votre smartphone et vous pouvez la télécommander grâce à votre smartphone etc. Donc elle, elle a beaucoup de fonctionnalités, je vais vous parler d'abord de ses dimensions, elle n'est pas très très grande elle ne prend pas beaucoup de place dans la maison. Euh, elle n'est pas lourde. Elle est très très facile à transporter, comme vous pouvez le voir elle est vraiment légère donc elle fait 51 sur cm sur 61 cm elle prend pas beaucoup de place comme je vous ai dit et vous pouvez mettre bébé jusqu'à ses 9 kg environ euh, dans cette balance alors je vais parler de la première fonctionnalité c'est une balancelle que euh, vous branchez à un secteur voilà, à, à, à l'électricité et elle fonctionne grâce à l'électricité et grâce à euh, un transformateur donc vous ne pouvez pas l'allumer euh, sans l'avoir branchée, elle est déhoussable donc euh, vous pouvez l'enlever carrément et laver euh, ce tissu et puis euh, je trouve que le tissu est plutôt pas mal, ça ne fait pas transpirer bébé. Vous et... pouvez aussi acheter séparément un coussin réducteur pour les petits bébés qui ont euh, quelques semaines. Euh elle vient aussi avec euh, un arc d'activité, un petit arc de jeu comme vous pouvez le voir euh, je trouve que ça c'est un gros flop c'est vraiment un point négatif euh, le mien il tombe et je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu sur le net beaucoup de gens qui euh, critiquaient ce point là euh, je trouve qu'il n'est pas très très bien fait euh, bébé arrive à, à le tirer facilement et euh, je trouve que c'est vraiment dommage par contre ce qui est bien c'est que vous pouvez enlever tout ce qui est tissu et euh, le laver que ce soit euh, les petites euh, boules en tissu ici ou encore la housse donc tout est lavable en machine à 30 degrés ça c'est déjà euh, très très bien puis euh, je vais passer euh, à la coque donc comme vous pouvez voir c'est une coque que vous pouvez régler en plusieurs positions donc soit vous mettez bébé vraiment assis de cette manière je vais vous montrer vous pouvez mettre le bébé assis comme ceci, autrement vous pouvez l'incliner en plusieurs positions jusqu'à ce qu'il soit carrément couché. Voilà. Vous avez cinq mouvements différents. Euh, voiture, kangourou, vous avez aussi euh, balançoire, euh, berceau ou encore vague. Donc je vais essayer là pour vous, pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est euh, mouvement voiture. Ça c'est le mouvement kangourou, ça c'est le mouvement balançoire, vous pouvez voir que ça va et ça revient. Ici on a le mouvement berceuse et au final on a le mouvement vague comme ceci. On peut aussi régler la vitesse du mouvement en 5 positions différentes. Donc ça, c'est le minimum et puis ça, c'est le maximum, vous pouvez voir que c'est encore plus rapide. J'imagine que vous avez pu constater un deuxième point négatif qui est le bruit. Je trouve qu'elle est un peu bruyante. Ça pourrait représenter un, un, un bruit qui rassure bébé, qui s'endort quand il, quand il entend ce bruit-là. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était bruyant et que c'est vraiment dommage. Ça fait trop mécanique, je trouve. Euh, on va passer à une autre fonctionnalité qui est le son. Donc, vous pouvez choisir un son pour rassurer bébé. Vous pouvez le mettre au minimum, quand vous pouvez le mettre au maximum. Lui, Océan... Enfin, vous avez plusieurs choix. De son, par exemple là c'est océan. Ici c'est cœur, les battements du cœur. Vous pouvez aussi connecter votre smartphone pour mettre de la musique tout simplement, de votre smartphone, de votre lecteur MP3, etc. Et je trouve ça super sympa pour aider bébé à se relaxer ou à s'endormir. Donc voilà, euh, je crois que j'ai fait le tour de la balancelle. Euh, C'est pas un produit qui nécessite beaucoup d'explications. Pour le prix de cette balancelle, ça vaut 300 euros, dans les environs de 300 euros. Moi personnellement, je l'ai eu pour 180 euros sur un site de seconde main. Donc euh, je l'ai acheté pas toute neuve, mais elle était quasi neuve puisque le couple qui l'avait avant pour leur fille elle ne l'avait pas beaucoup utilisée. Donc est-ce que moi je l'ai vraiment utilisée euh, Est-ce qu'elle m'a vraiment été utile Est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, Donc moi quand je l'ai acheté je pensais euh, que euh, Nour elle, elle allait être comme sa sœur Cyrine, euh, difficile à faire dormir, elle avait besoin d'être tout le temps dans les bras parce qu'elle avait un problème de reflux etc. Donc je me suis dit euh, ça ça va m'aider au moins pour la verser un petit temps durant la journée le temps que je finisse quelques tâches ménagères et euh, contrairement à ce que je pensais euh, Nour elle était euh, tout à fait différente de sa sœur elle n'avait pas besoin d'être bercée elle était très très calme alhamdoulilah. Euh, et donc du coup euh, je n'ai pas utilisé cette balancelle euh, mis à part trois euh, ou quatre fois elle a fait à peine sa sieste dedans euh, je pense deux ou trois fois elle a fait sa sieste euh, une fois j'ai laissé euh, comme ça euh, assise dedans mais elle n'aimait pas trop, elle voulait pas être dans les bras, elle voulait pas être bercée. Voilà je n'ai pas vraiment eu besoin de cette balancelle, je ne la conseille pas euh, au futur mamans, à moins que vous soyez sûr que votre bébé a vraiment besoin d'être euh, tout le temps porté ou être dans les bras. J'espère que la revue d'aujourd'hui vous aura plu, que vous avez une meilleure idée maintenant de la Four Moms, euh, Mama 4 months Maman Lou 4.0. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une nouvelle revue.